Il vous est déjà arrivé de ne pas réussir à vous faire comprendre, du moins par quelqu'un qui ne parle pas votre langue. Moi, ça m'est déjà arrivé et je peux vous dire que c'est compliqué, un peu dans un pays étranger, de sortir son téléphone, d'essayer de trouver du réseau, pour essayer de trouver un traducteur en ligne, disponible et compatible avec la langue pour laquelle vous voulez être traduit. Et ben, bah, j'ai peut-être la solution pour vous. Je vous présente aujourd'hui mon test du Vasco Translator. M3. Ce traducteur bidirectionnel va vous permettre pratiquement en temps réel d'être compris et de comprendre dans plus de 70 langues et dans près de 200 pays. Oui, parce qu'il inclut directement une carte SIM qui va vous permettre d'avoir Internet pratiquement partout dans le monde. Mon test du Vasco Translator M3, c'est maintenant, c'est parti. Le Vasco Translator M3 est donc le produit qu'il faut mettre entre toutes les mains. Mais avant de voir toutes les fonctionnalités, tout ce qu'on va pouvoir faire et des mises en situation, regardons un petit peu le design. Avec ce Translator M3, Vasco nous propose un appareil vraiment très ludique à prendre en main. On va avoir un écran principal ici où on va voir toutes les informations. Cet écran est aussi tactile. Deux boutons en bas de l'appareil pour pouvoir communiquer. Vous allez voir, ce bouton va me permettre de parler avec la première langue, ce bouton avec la deuxième langue. Sur les côtés... On va avoir un petit bouton pour verrouiller l'appareil. Et sur ce côté, on aura le bouton du volume, plus, moins, ainsi que le port carte SIM. Oui, carte SIM, parce qu'avec ce Vasco Translator M3, il y a Internet gratuit et illimité à vie via la carte SIM incluse. Vous pourrez utiliser ce traducteur partout où vous avez accès à un réseau de téléphone mobile. Pas besoin de Wi-Fi, pas besoin de téléphone portable à côté... Vous aurez juste à allumer ce Vasco Translator M3. Et ça, c'est plutôt pratique, vous allez voir. À l'arrière, on va retrouver le port de recharge en USB-C, ainsi qu'une prise jack pour pouvoir mettre un casque. À l'arrière, on a aussi une petite surprise, un appareil photo avec un flash qui va nous permettre de traduire directement des tests. On va le voir après. Mais par exemple, vous êtes à la gare, je sais pas, en Inde, à une gare. Vous voulez traduire de l'indien, vous avez juste à sortir le petit traducteur, mettre le mode. Traduction de texte, l'appareil photo, et ça vous traduira ça sans souci. Mais on va le voir juste après. Vous l'aurez compris, il est vraiment sympa à prendre en main. Le matériau est agréable, les finitions sont belles, premium. Et en plus, il est assez compact parce qu'il mesure simplement 125 mm par 49 mm avec une épaisseur de 13 mm. Vous allez pouvoir le glisser facilement dans votre poche, même dans votre poche de chemise et ça c'est top. Maintenant parlons de sa prise en main qui vous allez voir est assez simple. Oui vous l'aurez compris la grosse particularité de ce Vasco Translator M3 c'est d'avoir une prise en main assez simple et donnée à tout le monde. Vous allez pouvoir le donner à vos parents, à vos grands-parents, bref c'est très simple d'utilisation car il n'y a pas besoin d'aller chercher une application à télécharger, pas besoin de synchroniser avec un téléphone portable, c'est du prêt à l'usage et je vous montre pourquoi. Lorsque vous aurez allumé et configuré votre Vasco Translator M3, vous arriverez directement sur cet écran. Cet écran qui va vous permettre du coup de traduire. Oui, c'est la prise en main de la fonctionnalité principale traduire. Là, vous allez pouvoir avoir une traduction bidirectionnelle et instantanée. Vraiment très facile. Vous allez chercher la langue à traduire, la première langue à traduire. Vous allez avoir plus de 70 langues prises en charge. Donc, il y a de quoi faire. On va mettre par exemple le français. Et si par exemple, je vais en Italie. Je choisis l'italien ici. Maintenant, pour lancer la traduction, rien de plus simple. Ce bouton va être pour le français qui parle, ce bouton pour l'italien qui parle. Je vais par exemple demander, en restant appuyé, « Bonjour, où se trouve la bibliothèque ?»« Ciao, dov'è la bibliothèque ?» Ça traduit automatiquement en moins de 0,5 secondes. C'est vraiment impressionnant. Et mon interlocuteur qui va vouloir me répondre, j'aurai juste à rester appuyé ici. « Ciao, la bibliothèque et à la toi la bibliothèque et à votre droite. On aura directement, du coup, la traduction. On va pouvoir, comme ça, en appuyant simplement sur un bouton à la fois, avoir une conversation avec quelqu'un qui ne parle pas notre langue. Ça, c'est la fonctionnalité principale. Et pour l'atteindre, c'est vraiment simple. C'est l'écran d'accueil. Il y a juste à paramétrer la langue en deux clics. Il y a plusieurs technologies incluses dans ce translator M3 qui va permettre d'avoir ça, ce taco tac, cette réponse, cette traduction pratiquement immédiate. Car oui, le translator M3 de Vasco... Intègre des nouveaux microphones avec une meilleure réduction de bruit. Le micro est donc amélioré, il est conçu pour les traducteurs vocaux. Il permet une reconnaissance vocale optimale en éliminant jusqu'à 99% de bruit de fond. Grâce à ça, le translateur va vous comprendre, va vous faire comprendre et va créer une vraie connexion avec votre interlocuteur. Je vous l'ai dit, plus de 70 langues disponibles et jusqu'à 25 langues pour L'interface, là l'interface est en français, mais si vous voulez changer l'interface du Translateur M3 pour le mettre dans une autre langue, c'est possible. En plus de tout ça, ce Vasco Translateur M3 intègre une batterie puissante. Plus besoin de recharger votre traducteur toutes les heures. Vous allez pouvoir l'utiliser jusqu'à 5 jours lors d'une charge complète et ça c'est plutôt pratique. Les mises à jour sont gratuites et ça c'est plutôt pas mal parce que les équipes de Vasco travaillent en permanence à des améliorations pour que l'expérience de traduction soit optimale. Bref, vous l'aurez compris, facile à prendre en main en tant que traducteur, vif, rapide, efficace. Maintenant, on va parler des autres fonctionnalités plutôt sympas. Car oui, maintenant que la traduction bidirectionnelle n'a plus de secret pour vous, vous allez voir qu'on va pouvoir aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin avec ce translateur. Tout d'abord, pour naviguer dans ce translator, vous avez vu, on aura ce petit écran tactile. Vous allez pouvoir swiper de haut en bas. Pour pouvoir accéder à la connexion GSM si vous captez bien le réseau, sachant que ce réseau GSM est disponible dans près de 200 pays, ça veut dire sans la Wi-Fi vous allez pouvoir quand même utiliser ce translator et ça c'est vraiment top vous pourrez avoir le petit mode lampe torche pour activer le flash et du coup rechercher le wifi ou non. Pour aller accéder à toutes les fonctionnalités, vous allez avoir le petit menu burger en haut à droite. En cliquant dessus, vous allez pouvoir voir toutes les fonctionnalités. Le traducteur, c'est celui qu'on faisait actuellement. Le traducteur photo qui va vous permettre, en sélectionnant la langue sur laquelle vous voulez traduire votre texte, d'accéder à l'appareil photo, de prendre une photo, votre texte, de valider... Et le translator va directement reconnaître le texte à traduire, le sélectionner, et vous pourrez zoomer dessus pour voir la traduction en temps réel. Une autre fonctionnalité, ça va être le Transla call, qui va vous permettre de coller le traducteur directement à votre téléphone, puis en activant le haut-parleur, le translator fera l'intermédiaire pour que vous vous fassiez comprendre de votre interlocuteur qui est au téléphone. Moi j'ai une petite anecdote pour ça, lorsque j'étais au Pérou, j'ai vécu quelques mois au Pérou pour mes études et j'avais eu une conversation pour commander des pizzas avec des amis. Et il y avait une phrase à la fin de cette conversation pour en gros demander est-ce qu'on avait la pointe. Et cette phrase, on ne la comprenait pas. Et là-bas au Pérou, en fonction de, bah, des, des restaurants ou autre, des fois, ils ont beaucoup de temps et ils ne veulent pas perdre de temps et ils ne veulent pas forcément chercher à nous aider à comprendre la phrase. Et donc, du coup, on on avait loupé au moins une ou deux fois de pouvoir commander parce qu'on ne comprenait pas cette phrase. Et bien bah là, si on avait eu ce petit translateur, il aurait fallu simplement parler en français au translateur qui lui aurait parlé en espagnol. Etc, etc. Mais vous inquiétez pas, depuis mon espagnol c'est amélioré, donc maintenant je peux commander à manger en espagnol. Il suffira donc de mettre start et d'appuyer lorsque la personne sera en train de vous parler. Bref, super fonctionnalité. Autre fonctionnalité qui peut être super intéressante, c'est le multitalk qui va vous permettre en gros d'avoir une conversation de groupe et de comprendre. Vous allez rentrer par exemple votre nom à vous, créer une conversation, vos interlocuteurs vont pouvoir vous rejoindre. Par exemple, si vous êtes en train de raconter quelque chose en français, que vous avez des amis avec des langues différentes qui ne comprennent pas forcément la même langue, chacun peut rejoindre la conversation, vous vous mettez en français, vous démarrez la conversation et ça traduira automatiquement à chacun d'entre eux ce que vous dites. Ça peut être aussi lors d'une conférence, d'avoir vous, votre petit translateur M3 qui traduira pour tous les autres, tous les participants de la conférence. Voilà grosso modo les principales fonctions de traduction et elles sont plutôt pas mal. Dernière petite fonctionnalité à vous montrer c'est l'apprentissage des langues qui va vous permettre bah voilà d'intensifier votre apprentissage. Vous allez pouvoir sélectionner une langue par exemple l'anglais USA et vous allez pouvoir suivre des cours et parler avec la prononciation. Démarrer un exercice et le suivre pour apprendre des mots. Là c'est en anglais c'est assez simple mais si vous allez voilà dans des pays asiatiques ou des pays où vous n'avez pas forcément de connaissances via votre parcours scolaire, ça peut toujours être pratique. Bref, les amis, vous l'aurez compris, ce Vasco Translator M3 est à mettre dans les mains de n'importe qui. Surtout si vous allez dans des pays où vous n'aurez pas la possibilité de parler anglais, si vous connaissez l'anglais, ou même si, par exemple, vos parents ne parle pas du tout anglais, vous leur prêtez votre petit Vasco Translator M3 et ils arriveront à se débrouiller à l'étranger. C'est vraiment pratique pour avoir testé auparavant dans certains pays asiatiques de faire un petit méli -mélo avec Google Trad en essayant de capter le réseau, etc. En essayant de se faire comprendre par Google Traduction, c'est pas forcément intuitif. Sachant que là, vous avez Internet, vous avez jusqu'à 5 jours de batterie et vous avez tout ce qu'il faut pour des conversations, des traductions de texte, etc, etc. En tout cas, si vous avez des questions sur ce produit, n'hésitez pas à les poser en commentaire. En attendant la prochaine vidéo, vive à fond, vive high tech. Merci et à bientôt sur ma chaîne.